Bienvenue pour ce chapitre 6, le chapitre d'aujourd'hui porte sur les formes, donc les formes c'est un peu effrayant au début, je sais il y a plein de mots, plein de lettres, ça a l'air super chargé, euh, c'est tellement chargé que le mot carrément ici il est, euh, il est à moitié, mais vous en faites pas, on va essayer de décrypter petit à petit. Et euh, vous allez comprendre qu'il y a ça quand même une certaine logique derrière tout ça. D'accord Alors, forme au pluriel, comme d'habitude, au pluriel, on écrit « à la fin. Euh, donc là, pour le coup, le mot, c'est « vadivam » au singulier, « vadivam » et au pluriel, c'est « vadivangal ». D'accord euh, Donc, « vadivangal »,« vadivam » au singulier. C'est pour les formes. Le cercle, un cercle en tamoul ça va être « battam va ut » Ensuite, euh, donc en cercle, hein, c'est tout simple, pour carré, exactement dans la même logique, c'est trois lettres pas trop compliquées, pour l'instant ça va, c'est pas trop compliqué, c'est là que ça va commencer à se corser un peu, mais on va voir. Alors, triangle, Kornam ça veut dire angle, en Tamil. Mu c'est, ça sous-entend 3. C'est comme tri, ça veut dire trois. Angle, c'est angle, hein? donc trois angles. Combien d'angles a un triangle 3. donc kornam c'est trois angles. D'accord Pour euh, un rectangle, c'est Sevagam. Pas de... Pas de raccourci, pas de surprise ici. Euh, pour le ovale, c'est ici que ça commence à... Il, faut, faut, il y a une certaine logique. Donc là, un ovale, c'est quoi Un ovale, c'est un cercle allongé. C'est un long cercle. Si on devait décrire ça, si le mot ovale n'existait pas, on aurait dit que c'était un long cercle. Donc, c'est pour ça que... Pourquoi je dis ça Parce qu'on a le mot VATAM ici. VATAM, c'est cercle. Donc, on a le cercle. NILA, ça veut dire long. NILA, VATAM. Le long cercle, ovale, tout simplement, d'accord Ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'avais dit quand on voyait les couleurs, c'est que ici, si vous utilisez l'autre là, celui qui ressemble à, vous savez, celui qui ressemble à un serpent, si vous utilisez celui-ci, vous changez le sens de ce mot, parce que vous dites que là, pour le coup, c'est un cercle bleu, d'accord Donc faites bien attention, c'est long cercle et pas un cercle bleu, d'accord c'est bien cela qu'il faut utiliser. D'accord Donc, ni la Un demi-cercle, c'est quoi C'est la moitié d'un cercle. Vattam. Et arei, ça veut dire moitié. Areva D'accord Pour le pentagone, un patagone, pardon. Un patagone, c'est cinq angles. Donc, on a le mot konam. On a le mot, enfin, la lettre i pour einde. D'accord Parce que vous retenez vos cours. Vous savez compter de 1 à 10 maintenant. Donc hexagone c'est six angles, arungonam, donc aru konam, konam aru, simple. Octagone c'est n konam, donc konam angle n, euh, le et là c'est pour le 8. huit, 8 angles. angles. Là voilà, du mal. Et donc là pour la partie tanglish, si vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide encore, c'est e n n g o n a -N. M. du coup ça a un peu dépassé, je ne me suis pas rendu compte donc voilà, je vous le donne comme ça vous avez de quoi noter de toute façon parce que vous êtes des élèves studieux et vous pouvez le corriger sur vos notes voilà pour les formes donc euh, comme, comme pour chaque chapitre n'hésitez pas à aller vous entraîner sur le Kout pour voir justement si vous maîtrisez tout ce que je viens de vous dire et euh, voilà donc moi je vous vois au prochain chapitre, chapitre pardon. à tout à l'heure